Bonjour les amis, lorsqu'on veut se mettre à faire du trading et eh bien le mieux c'est quand même d'utiliser de, des indicateurs, les indicateurs que vous trouvez sur la plupart des plateformes de trading. Après il y a tellement d'indicateurs qu'il est difficile de s'y retrouver, il est difficile d'apprendre à tous les utiliser et ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années de trouver euh, l'indicateur idéal. Donc le mieux c'est de suivre les conseils de personnes qui ont, qui ont de l'expérience, euh, bon si vous allez sur des forums vous trouverez du bon et du très mauvais donc là vous ne serez pas encore fort avancé. Par contre si vous suivez des formations et eh bien là en général vous avez des, des bons conseils pour autant que ce soit des formations qui, qui soient données par des, des gens compétents et sérieux. Ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Mais euh, je dirais qu'il y a des indicateurs très connus qui vont euh, attirer votre attention parce que vous verrez certainement pas mal de personnes en parler. Bon, ici devant, on a, on a deux indicateurs. Donc, on est sur le DAX ici en 5 minutes. Déjà, moi, ce que j'utilise, ce sont euh, les bougies euh, Ekenashi et l'indicateur Ishimoku. Alors, vous voyez ici, c'est assez parlant à savoir que euh, lorsque vous avez un nuage rouge, vous voyez le. le le marché qui descend. Lorsque vous voyez un nuage vert vous avez le marché qui monte. Donc lorsque vous avez une cassure du nuage ben vous avez une bonne probabilité que le marché va continuer à monter. Donc ça déjà c'est intéressant. Ensuite les bougies euh, Ekenashi vous voyez euh, qui sont assez parlantes parce qu'on a, on a par rapport aux bougies classiques une suite donc de bougies euh, assez évidentes. Et on a une bonne probabilité euh, que, les, que les bougies suivantes soient de la même couleur et puis vous avez certains, certains signaux euh, qui vous indiquent quand vous pouvez avoir un retournement. Tout ça je l'explique euh, donc dans ma formation Scalping, où vous explique tous les indicateurs. Il y en a plus que ceux-ci parce que j'utilise d'autres indicateurs également qui vont me confirmer que le marché a une bonne probabilité d'aller dans un sens ou dans l'autre. Ou bien à certains moments on voit que le marché ne bouge pas beaucoup, qu'il reste en range. Alors là on a des indicateurs également comme le stochastique qui nous permet de prendre les, les trades au meilleur moment. Donc le stochastique est un des indicateurs que je préfère euh en scalping. Donc je le rajoute ici. Donc vous voyez en général, vous voyez très bien que lorsqu'on a le marché qui est suracheté eh bien vous avez un retournement. Alors ce n'est pas toujours le cas parce que vous voyez que le marché peut rester haut un certain temps et que ça se prolonge. C'est pour ça que j'aime bien avoir confirmation avec d'autres indicateurs. Mais ça vous donne donc d'excellents de, de, points d'entrée le stochastique. C'est un des indicateurs que je préfère pour faire du scalping. Et vous pouvez faire du scalping à très court terme hein, en une minute eh bien vous avez également vous voyez les belles bougies Ekenashi ici. Euh, lorsque vous avez un marché qui ne bouge pas énormément eh bien vous voyez vous avez des plus hauts, des plus bas et la combinaison de ces indicateurs va vous permettre de faire des beaux trades et de gagner donc faire des séries de trades gagnants assez impressionnantes parfois. Il m'est arrivé de faire 100 trades gagnants d'affilée en scalping grâce donc aux indicateurs. Et L'avantage du scalping c'est que ça va vous permettre de gagner quasiment à n'importe quel moment. Du, de l'ouverture euh, du marché donc par exemple le DAX euh, qui ouvre à 9h euh, en France jusqu'à 20h le soir, bah, vous, avez, vous avez toute la journée pour, euh, pour prendre des trades euh, en scalping. Donc c'est le gros avantage du scalping et de trader un marché dynamique comme l'est le, le DAX. Alors ça peut faire peur au début parce que ça bouge quand même pas mal mais une fois que vous avez bien maîtrisé une bonne méthode de trading c'est un, un plaisir parce que vous allez pouvoir gagner pas mal de trades de cette manière-là, vous devez arriver à un à taux de réussite de l'ordre de 95%. Donc à ce moment-là ça vous donne quand même des résultats assez, assez intéressants. Donc euh, on est toujours sur le DAX, il y a quelques jours je vous avais montré donc euh, l'évolution du DAX et si on, si on le regarde ici, ben on voit qu'on a, on a d'abord cassé le nuage ici. Je vais d'abord me mettre ici voilà, sur le DAX en un jour, vous voyez. On a tenté de casser le nuage Ishimoku et puis on, on est redescendu euh, ici dedans. Donc pour le moment on ne sait pas très bien. On a ici une moyenne mobile, la moyenne mobile 20 qui est ici dans mon indicateur bande de Bollinger qui a une tendance plutôt haussière. Donc est-ce que ça va continuer à monter On a quand même des petites bougies ici, pratiquement des doji, ça fait trois jours de suite qu'on a ça. Euh, on a eu d'abord une, une bougie, une forte bougie en début de semaine. Et puis maintenant on a, on a donc des doji qui, qui sont des bougies d'indécision. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si le marché va se décider à redescendre ou si on va repartir vers le haut. Donc on a toujours notre retracement de Fibonacci ici. Vous voyez là les 50% de Fibonacci qui ont été cassés une première fois et puis euh, le marché a réintégré cette zone-là et on est vraiment dans, dans l'indécision euh, très forte. Donc est-ce que la, la baisse du marché due à la crise du coronavirus va provoquer de nouveau une baisse ou de nouveau une hausse On ne peut pas le dire. Donc il est inutile de tenter de trader à long terme dans un marché comme ça parce que c'est comme, euh, comme jouer à la roulette. Hein. Vous, vous misez sur le rouge ou sur le noir, vous êtes gagnant, vous êtes perdant. Mais euh, en plus de ça, dans un marché où il y a peu de mouvements comme ça, ce n'est pas énorme n'y a que le scalping qui vous permettra de, de gagner à, à court terme tous les jours. Donc au plus vous tradez à court terme, au plus vous aurez des opportunités. Et vous pouvez rentrer sur le 1 minute, protéger votre position, vous pouvez ouvrir deux positions par exemple et vous prenez rapidement des, des bénéfices donc sur votre première position. Éventuellement vous, vous mettez à break-even la deuxième position et si vous avez de la chance et eh bien il va partir vous allez pouvoir faire un beau trade comme cela et vous pouvez faire ça tout au long de la journée. Donc si vous avez une bonne méthode de, de scalping et eh bien vous, vous faites un nombre de trades gagnants impressionnant comme ça et vous pouvez vous faire des, des magnifiques journées. Regardez ici en 15 minutes vous voyez comme la tendance haussière était évidente et au plus vous descendez en unités de temps petite, ou plus vous aurez d'opportunités de temps et vous pourrez trader comme ça euh, faire euh, si vous voulez une centaine de trades par jour. Hein, donc euh, et si vous tradez bien, si vous maîtrisez bien une méthode et eh bien vous arriverez à peut-être à faire aussi euh, 100 trades gagnants sur une journée. Donc c'est la maîtrise de ces indicateurs qui va vous permettre d'avoir des bons résultats et euh, vous pouvez vous amuser comme ça toute la journée. Donc quand on est en confinement comme maintenant, ben quoi de mieux que de profiter de, de marchés comme ça, d'apprendre à utiliser euh, euh, les bons indicateurs au bon moment et euh, de gagner de l'argent de cette manière-là en scalping. C'est ce que je vous souhaite. Donc je vous conseille une méthode de scalping, la mienne ou une autre comme vous voulez, mais je pense qu'il y a des bons résultats avec la mienne. Et ça vous permettra ainsi de vous amuser euh, sur un marché comme ça et il n'y a pas besoin de, de risquer des grosses sommes. Apprenez d'abord à gagner quelques centimes, quelques euros et puis après ben, vous pourrez augmenter quand vous aurez pris confiance, quand vous aurez bien maîtrisé quelques indicateurs. Et un, un marché comme, comme le DAX, ce n'est pas la peine de chercher à faire des trades sur euh, 10, 10 marchés différents parce que chaque marché est différent. Donc euh, il ne fonctionne pas de la même manière, donc vous pouvez avoir des surprises. Concentrez-vous sur un, sur un marché, je vous conseille si vous voulez un marché pas très lent l'euro-dollar. Mais une fois que vous avez bien compris, ben, allez-y, allez sur le DAX parce que c'est vraiment un plaisir. Euh, si vous prenez une plateforme comme Eto, vous, vous ne devez mettre que quelques centaines d'euros. Vous pouvez trader là-dessus euh, et, et sans, sans investir des grosses sommes, vous vous amuserez, vous gagnerez quelques quelques euros voire quelques dizaines d'euros tous les jours et c'est comme ça que vous apprendrez à, à trader, à devenir un bon trader. Voilà j'espère que je vous ai aidé, que mes conseils vous seront utiles. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube abonnez-vous et si vous aimez mes vidéos mettez un, un pouce et euh, je vais essayer de continuer à vous donner des de bons conseils. Si vous voulez euh, acquérir euh, ma méthode vous avez un lien sous la vidéo. Et euh, j'espère vous retrouver bientôt et n'hésitez pas à partager vos résultats euh, lorsque vous en avez. Et, et si vous aussi vous utilisez des indicateurs dites-moi quels sont les indicateurs que vous préférez, qui vous donnent de meilleurs résultats. Moi euh, j'aime bien les indicateurs, j'utilise plusieurs indicateurs où je détaille chaque fois leur fonctionnement dans, dans mes formations. Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les mêmes indicateurs. Mais bon j'ai fait une sélection parce que des indicateurs il y en a des, des milliers. Donc il vaut mieux apprendre à utiliser quelques indicateurs et puis avec l'expérience vous pourrez peut-être vous, vous passer au fur et à mesure d'indicateurs parce que vous aurez bien compris comment fonctionne un marché. Mais je vous conseille de vous spécialiser sur un marché. Un marché c'est suffisant, vous pouvez trader toute la journée sur le DAX, hein, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, il y a de quoi faire sur le DAX. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt